Allez, on va se mettre dans l'ambiance, on va commencer par un standard de blues, ça s'appelle « Before You Accuse Me ». No more. money from someone and Merci beaucoup Merci beaucoup Oh oh oh oh Thank <laughs> you. sur le Facebook à Vlorly. On vous retrouve dans 10 minutes en bas de la scène pour ceux qui veulent acheter décider. On...